Et eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster Je suis désolé parce qu'à chaque fois qu'on commence les vidéos, je, bah, je démarre toujours du même endroit et c'est totalement normal puisque on est vraiment concentré sur cette zone euh, pour, euh, pour ce début, encore une fois, un immense merci à vous toutes et tous pour tous vos commentaires, pour euh, tout votre soutien, pour vos astuces, pour vos conseils, pour vos idées, pour tout ça Ça fait plaisir, vous avez vu, on est dans une belle... Euh, dans une belle lancée, dans une belle... Euh, comment on dit Bref, en gros, ça enchaîne, quoi. Ça enchaîne, ça enchaîne et c'est très concret. Euh, petit clin d'œil à Albon12, merci beaucoup pour, pour ce petit conseil de ce qu'on va pouvoir faire. Alors, c'est bon, on va pouvoir arrêter d'ailleurs les, les tests, on sait que ça fonctionne ici. Euh, on va pouvoir, euh, ici, faire un bâtiment, euh, un nouveau, un autre bâtiment d'accueil qui va permettre de faire de la location par exemple de poussettes ou de euh, petites chaises pliantes éventuellement. Donc là, pour le moment, j'ai mis euh, les chaises pliantes et poussettes ici. Et euh, globalement, voilà, ça va être euh, un petit bâtiment ici, un peu point d'information. Alors, le seul truc qui M'embêter un peu à l'idée, c'était que ben, j'ai déjà mis des points d'information qui sont ici. Hein. Là, c'est les quatre points d'information, mais c'est pas grave, bien au contraire. Au moins ici, ça va être voilà, pour euh, pouvoir louer euh, des petits services, des petites choses, petits points d'accueil à l'intérieur même du parc. Donc voilà, comme ça, ça permettra de, de bien combler et de faire ça proprement. Donc euh, voilà pour, euh, pour ce qu'on va faire. Euh, le sondage de la dernière vidéo est unanime. Hein. Euh, clairement, vous êtes euh, clairement chaud pour qu'on fasse les tacos euh, en priorité. Donc les tacos, euh, bien sûr, euh, Machinima. Euh, machina, pardon, classica euh, et donc dans l'idée ça va être de faire ça ici en mode dark ride alors bien sûr euh, l'idée en fait que j'ai c'est tout simplement, attendez on va juste réaplatir tout ce bazar là hop hop hop hop hop, voilà l'idée en fait c'est que euh... alors j'étais bien d'accord en majorité vous vouliez que j'enlève le, le coaster d'ici donc ce coaster là, vous... d'ailleurs merci beaucoup pour euh, vos retours sur la vrille à la fin je suis très content que ça vous ait plu euh, parce que moi, ça me plaisait. J'avais peur que euh, vous trouviez ça naze. Et en fait, pas du tout. Et donc, euh, c'est vraiment génial. Euh, et euh, ouais, en fait, moi, l'idée, c'est que ça me plaisait pas que ce soit si proche du parking. Euh, moi, je préfère que, dans le parking, on voie les coasters dans l'ensemble. C'est-à-dire que là, on verra ce coaster-là. On voit le coaster-là. On verra probablement d'autres coasters plus loin, plus grands. Ben, justement, ce fameux coaster-là-bas, là, -bas, là eh ben, il pourra aller plus haut, d'ailleurs. On va peut-être un peu changer le layout. Et donc, on le verra. Alors que le est là, très sincèrement... Euh, ouais c'est super c'est super mais du coup bah, ça cacherait l'autre coaster Et ça cacherait les autres euh, coasters potentiels euh, Pour l'hôtel vous êtes complètement chaud que je le fasse là donc c'est parfait Et j'ai eu un commentaire assez incroyable euh, Qui était pourquoi pas faire passer les tacos dans l'hôtel Alors dans l'idée c'est une excellente idée Je suis pas sûr qu'on y arrivera parce que je, je sais pas Mais dans l'idée c'est assez excellent Donc on va commencer, on va tout faire ensemble Déjà on va commencer très simplement euh, On va euh, casser eh bien, le, le machinima là les tacos, on va enlever absolument tout le parcours, tout le layout, sauf bien sûr la station. Voilà, et on va casser également derrière. Euh, dans l'idée, donc, ça va être en fait, moi ce que je pense, euh, c'est de ne pas faire un, un bâtiment. Alors, après, les bâtiments, c'est pas haut, hein, ça casserait pas non plus, euh, ça casserait pas de zinzin. Mais l'idée, c'est que si on fait un bâtiment, donc Dark Ride, il va, être quand, même, il va quand même pardon être euh, sous terre. Donc moi, ce que je vais suggérer dans un premier temps, euh, parce que là, je, je me suis amusé à aplatir, Mais j'aurais pas dû. Ce que je vais faire, c'est on va creuser. Euh, on va pas faire un truc profond. L'idée, c'est de pas faire un truc euh, qui n'a pas de sens. Hein. L'idée, c'est juste déjà de descendre un petit peu. Hop, là, on se retrouve à quelle hauteur Pour avoir une idée. Voilà. Déjà là, on est pas trop profond. C'est absolument parfait. On pourrait même, non, on va, on va même pas se casser la tête. On va rester sur cette hauteur-là. C'est absolument nickel. Là, ça va être juste pour nous aider à faire le layout. Après, on comblera. Euh, pareil, hein. on... et, et je suis d'accord avec vous ceux qui disent que l'aspect jungle s'éloigne un peu parce qu'on on se croirait moins dans la jungle Oui c'est normal, mais c'est parce qu'on a beaucoup enlevé de la végétation pour pouvoir faire des beaux layouts Mais je recomblerai, on va remettre un décor jungle, vous inquiétez pas que eh, là le coaster là il est fini Certes, mais la thématisation elle est pas finie, donc vous inquiétez pas euh, Ouais donc voilà à peu près l'idée, euh, par exemple donc on mettra ça à ce niveau là euh, Donc ça dépassera un petit peu, hein. c'est le but du jeu c'est que ça dépasse euh, le bâtiment qu'on fera. Donc D'ailleurs, juste pour faire un, une idée, euh, si on met un mur, on va mettre n'importe quoi comme mur. Mais non, mais attendez, voilà, on va... Regardez. On va pas y aller par quatre chemins. Si on prend ça, façade trompe-l'œil, et qu'on met ça... Euh, ah ouais, alors ça, ça va être un petit peu embêtant. Hop, aligné sur l'angle. On fait ça ensemble pour commencer. Euh, voilà. Tac, magnifique. Hop, si je le monte ici, donc on est à la bonne hauteur que je souhaite. Voilà. Et on se retrouve avec un bâtiment qui dépasserait de ça, c'est pas si gênant que ça, moi je suggérerais que ce soit un tout petit peu plus bas parce qu'il y aura quand même le toit du bâtiment à ne pas oublier voilà, là ça dérangera beaucoup moins ce qui veut dire qu'il va falloir creuser encore un tout petit peu, alors attends on va juste enlever ça pour que on y voie un peu plus clair, À planir jusqu'aux fondations ok augmente, augmente Aplanir. Magnifique, voilà. Ça va être à cette hauteur, les amis. Voilà, c'est parfait. Et ce qui est cool, moi, ce que j'aime en fait euh, avec euh, les euh, les euh, coasters, enfin euh, les coasters. Justement, les coasters souterrains, j'ai du mal. Mais en tout cas, tout ce qui est souterrain, j'aime parce que on peut thématiser, on peut faire des beaux trucs sans forcément se casser la tête à ce que ce soit réaliste, parce que un bâtiment, faut le faire tenir, tu vois. Alors que sous terre, tu vois pas les backgrounds, tu vois pas comment c'est fait en réalité. Et du coup ça te permet de, de faire des, des jolis trucs Tu vois t'es absolument libre euh, de faire ça par exemple Enfin du coup je me suis trompé T'es absolument libre de faire ça Sous, sous terre tu, tu sais pas En fait c'est pas réaliste ça tient à rien Mais quand t'es sous terre et que tu vois pas le reste ben tu te dis ah ouais d'accord Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Voilà on a plus de liberté euh, Ça nous permet de faire aussi une file d'attente assez sympa Déjà moi je vois bien la file d'attente qui passe euh, sur le parcours ça peut être vraiment sympa. Après, les tacos, les faire passer dans l'hôtel, ça va être compliqué parce que l'hôtel, il va être quand même ici, là. Hein. Il va être quand même ici, ça fait quand même loin. Et j'ai pas du tout envie de ça. Euh, j'ai pas du tout envie de ça. Alors, une fois que ceci est fait, euh, déjà, on va pouvoir enlever ça, là, qui sert à rien. Ça sert plus à rien de faire genre. Euh, hop, tac, on va enlever tout ça. Ça, ça va nous aider. On va ramener la coupe à la maison. On va ramener ça là-bas. Ça nous aidera pour après. Euh, de même pour les bâtiments Alors d'ailleurs l'hôtel on pourrait l'appeler l'hôtel Yara C'est une très bonne idée donc euh, Yara qui est, euh, le, le ville, euh, qui est le nom de la ville Qui est le nom de l'île pardon De 6. Euh, voilà donc euh... En fait je me demande si on va pas utiliser ça Pour l'hôtel justement Comme ça on se casse même pas la tête euh... Mais En même temps l'hôtel j'aimerais qu'il qu soit custom ah, On fait un truc en parallèle dans cette vidéo C'est qu'on fait à la fois les tacos et en même temps l'hôtel Donc c'est un peu complexe à gérer euh, si je fais ça en souterrain Si je fais ça en souterrain Ça rendrait absolument incroyable D'autant plus que Si on regarde bien J'ai juste à découper Des parties en deux comme ça Et on y verrait que du feu Vous voyez ce que je veux dire Tu vois là il y a juste à rajouter une porte Bon t'as as compris ce que, ce que j'essaye de, de vous dire Personne n'y verra du feu ça ce sera en dark ride Là il y aura un toit au dessus Il y aura un toit plat tu vois donc, personne ne verra euh, exactement les, les détails et c'est absolument le, le but du jeu. Et c'est vraiment cool, quoi. Donc, ça va être vraiment sympa. Vous avez à peu près l'idée. Euh, donc, ça, c'est OK. Donc, pour l'hôtel, je pense... Oh, ouais. Non, par contre, l'hôtel, on va partir sur un... On va, on va utiliser ça pour faire l'hôtel. Ça va être absolument magnifique. Euh, voilà. Donc, pour le moment, je vais juste laisser ces décors-là. Limite, je vais les dupliquer pour les avoir là parce que j'aimerais vraiment garder l'idée d'avoir une route, d'avoir... Euh, voilà. Voilà. Ça ferait, ça ferait une connexion en effet entre les tacos et l'hôtel Sans pour autant que ce soit euh, euh, lié ensemble Vous voyez ce que je veux dire Allez je pars un petit peu loin On est parti les amis en tout cas On va euh, tenter de faire déjà pour commencer le layout des tacos Pour rendre ça intéressant Et puis on va faire les décors juste après Ok les amis du coup je vous montre un petit peu en temps réel les avancées, oh purée on a failli se faire faucher en plus par ce chauffard, je vais vous montrer du coup en direct où c'est qu'on en est au niveau des avancées, euh, parce que si je vous présente tout en accéléré bah ce serait un petit peu dommage et euh, j'ai besoin aussi un petit peu de parler pour prendre du recul et ça va me permettre de discuter un petit peu, alors attendez hop Déjà, encore une fois, vous savez que je tourne sur plusieurs plusieurs jours, plusieurs heures euh, tous ces passages. Donc là, je suis un petit peu éclaté au sol. Je vais pas vous dire l'heure qu'il est, mais euh, c'est assez terrible. <rire> alors, je vous montre un petit peu où c'est qu'on en est. Déjà, en fait, j'ai un complexe parce que. Euh, alors, j'ai un complexe d'infériorité parce que j'ai un petit zizi, mais ça, c'est pas le débat. Non, j'ai un... <rire> un. Oui, je vous ai dit, je suis fatigué. J'ai un complexe parce que j'ai du mal à me projeter car je peux pas faire le toit euh, de ce fameux Dark Ride. Je peux pas faire le toit parce que ça va m'embêter de ouf, ça va m'empêcher de, de travailler comme je veux Donc du coup, il faut que je travaille sans mettre de toit Et le problème c'est que quand tu mets pas de toit, c'est difficile de se projeter et d'être sûr de soi Bref, donc c'est un peu pervers comme situation Alors je vais vous montrer, alors il y a des arbres qui volent, hein. c'est normal, c'est parce qu'avant, souvenez-vous, c'était ici, voilà de euh, bah, toute façon vous avez vu ça dans l'accéléré normalement euh, l'accéléré d'ailleurs j'ai essayé de le faire moins vite Parce que vous m'avez dit en commentaire que ça va trop vite C'est que ça donne mal à la tête Donc j'ai essayé de le faire moins vite J'espère que, que ça vous va euh, Du coup j'ai voulu faire comme avant euh, Vous savez il y avait le panneau justement de l'attraction euh, Yara Alors on verra si on change de nom ou pas du coup euh, Et du coup je l'avais mis sur, euh, sur le, la hauteur du, du layout J'aimais bien ça Du coup j'ai voulu le refaire Donc j'ai mis le panneau là Avec une entrée ici Hop, euh, une vraie bonne file d'attente, du coup... Alors, comme dit, il manque euh, il manque le toit, donc il manque le sol, ça va de soi, tu vois. Il manque le toit ici, donc il manque le sol là, c'est normal. Il faut se projeter, les amis. Là, je sais qu'il y en a un en commentaire qui va dire « Alors, euh, c'est bien, mais tu sais ce qu'il faudrait Bah, faudrait quand même mettre un toit et... <rire> » Bah oui <rire> C'est comme l'autre fois, <rire> c'est comme l'autre fois, les amis. Euh, bah, justement, le... quand j'ai fait le coaster avec les trucs qui tournaient, là, euh, la spirale que j'ai enlevée entre-temps... Hein. Euh, évidemment, il n'y avait aucune thématisation Il n'y avait aucun décor La preuve et j'ai bien fait parce que j'avais viré le coaster au final Mais donc il n'y avait aucun décor Il n'y avait rien Et il y en avait forcément un en commentaire qui a dit Alors euh, ouais mais bon il euh, n'y a rien il faut mettre des décors Mais ben oui mais <rire> trop de balles. Alors <rire> Non je rigole ça est en toute bienveillance que je dis ça euh, Bref donc du coup voilà il manque plein de choses Mais pour vous imaginer la file d'attente Tu viens ici euh, Tu vas là Tac tu descends L'idée je ne sais pas si là il y aura du verre pour voir les, euh, le, les, les voitures passer Je sais pas s'il y aura de la vitre Ou si ce sera fermé Je sais pas encore J'ai du mal à me projeter Donc on descend Donc ça fait une vraie file d'attente Parce que je sais que cette attraction est quand même très prisée Donc là on voit les euh, voitures passer Net net <rire> T'arrives ici Boum boum boum Voilà tout le long tu vois les voitures qui passent Voilà salut Hop et t'arrives là Et tu rentres là dedans Ensuite la sortie Bon bah c'est par ici Tu montes Tac tac tac voilà, pareil, il hein, n'y a pas d'escalier Comme ça, mobilité réduite, aucun problème à ce niveau là euh, Et puis pour euh, passe prioritaire, bien sûr On y pense, hein. hop, et eh ben ça se passe ici Accès direct, je suis assez fier de moi J'ai jamais fait un accès aussi direct que celui-ci Voilà, alors ensuite euh, Ensuite, et eh ben écoutez Au niveau du parcours, pour le moment, je vous montre Comme dit, il manque le toit Alors le toit, est-ce que ce sera Un ciel Est-ce que ce sera un toit noir Oh voilà, c'est exactement pour ça que je vous parle. Parce que parler, ça me permet de prendre du recul et d'avoir des idées. Et ça, je n'y avais pas du tout pensé jusqu'à présent. Euh... Ah merde, euh, c'est quoi de nouveau le... Oh non Vous savez, euh, peut-être il faut aller dans thème futuriste et on va le trouver là-dedans. Est-ce que vous voyez ce que je veux faire Bien sûr, vous voyez ce que je veux faire. Une plaque stellaire, bien sûr parce que, bon, déjà, euh, pour le voir, il faudra lever la tête, hein. Mais... Oh Ça va être incroyable. Bon, attends, tu sais quoi Je fais ça à l'arrache en 2-2, juste pour que vous compreniez mon idée. Mais bon, vous avez compris mon idée. Hop, on s'en bat les steaks. Voilà. Et hop. Ah oh, ouais Une soirée dans Yara. Ça va être incroyable. Et tu vois, ça, ça donne déjà plus d'idées. Peut-être changer le nom de l'attraction. Oh, ça va être incroyable Ok, bon, bref. Donc, vous avez compris le délire. Donc, avec les, les maquettes... Alors là, j'ai déjà mis des lumières... Euh, mais euh, j'ai encore rien fait. C'est juste pour savoir que je veux mettre des lumières. Waouh, et encore c'est du génie ce que je viens de faire. Hein. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, je kiffe! Je kiffe ce qui se passe. Non, franchement, je kiffe ce qui se passe. Bref, on va remettre le jour. Tout de suite, ça va être moins sexy, mais c'est pas grave. Bon, vous avez compris l'idée. Là, on va rentrer dans une caverne parce que je sais pas comment faire autrement. Mais euh, si ça se peut, bah, on va peut-être. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, même si j'aurais fini entre temps quand même, mais peut-être que je vais euh, tout thématiser avec les trucs euh, sur les côtés, mais en même temps ce serait dommage parce que ce serait ultra répétitif et ultra claustrophobique. Donc je pense qu'une caverne ça rend bien. En plus, dans Far Cry 4, il y a quand même euh, Far Cry 6, pardon, il y a des cavernes. Donc là, tu vois, ça fait une caverne. Ensuite, quand tu arrives ici. Ah, attendez, je vais pas spoil. Voilà. Quand tu arrives ici, Et eh ben tu as un arrêt. Et alors attendez, parce que surprise sur le gâteau, euh, ou cerise sur le gâteau, comme vous voulez, Et eh ben regardez bien ce qui va se passer. Quand les grilles vont s'ouvrir Regardez bien ce qui va se passer 3, 2, 1 N'ayez pas peur Ah un alligator Et hop là il te bouffe le mollet Et voilà il t'a bouffé la cheville Voilà donc cette petite animation Plutôt sympa Voilà Je fais un petit, un petit lac. Like. Voilà l'idée c'est de mélanger plusieurs choses Moi je sais pas je tente des trucs Je tente des trucs Voilà Totor l'alligator il arrive il te croque le mollet Voilà il s'appelle Totor Voilà Ensuite ici bah, je sais pas du tout comment faire Enfin euh, parce que j'ai encore du mal à me projeter Il faut que je continue en fait Il faut faire étape par étape Il faut que je fasse d'abord en bas En bas là Comme ici tu vois Et après je pourrais faire dehors Là je sais pas du tout comment ce sera Est-ce que euh, ce sera vraiment en plein air Est-ce que ce sera enfermé J'en ai aucune fiche 3 Donc ça continue ici Ça descend là Là ça fait un airtime Pas <rire> enfin, du tout Là t'arrives ici donc là euh, par dessus l'entrée et là, il y aura un feu rouge à côté de l'allée. Il y aura un feu rouge, donc une petite pause. Et hop, ça repart, le feu passera ouvert. Donc évidemment, je mettrai un vrai lampadaire, hein, mais là, c'était pour me donner l'idée. Et là, peut-être qu'il y aura, alors, euh, peut-être un passage piéton, ça m'étonnerait. Peut-être un éboulement de pierre, ça peut être sympa. Donc la voiture s'arrête quand la pierre s'éboule. Ah, c'est une bonne idée, ça Voilà, ensuite, on redescend. Voilà, on retourne dans la ville. On retourne dans la ville, et puis euh, ça prend du temps, mine de rien, de faire ces conneries, hein. On dirait pas comme ça mais ça prend du temps Voilà donc là je pense que je mettrai que de la ville exclusivement Je pense que ça peut être une idée Pour ça je me tâte en fait si je continue pas là la ville ou pas Après un, encore une fois Alors un truc qu'il faut quand même penser Et ça c'est chouette C'est que comme dit ça change tout mais ce sera la nuit Là dedans il fera nuit c'est un dark ride Donc là ça change absolument tout Là tu fais des effets de lumière et, euh, et ça rendra vraiment pas mal Ça fera une vraie caverne quoi En vrai de vrai ça peut être vraiment chouette donc, euh, donc ouais ça peut quand même changer la donne Faut regarder ça de nuit Ah ouais de nuit ça va être sympa là avec des lumières Donc voilà un petit peu je vous montre les avancées en temps réel En temps et en heure, jour après jour Heure après heure euh, Donc euh, voilà qui, qui fait plaisir Entre temps d'ailleurs j'ai reçu un nouveau commentaire de Alban Albandouze euh, Du coup par rapport au bâtiment euh, avec euh, les, La location, les accueils euh, Des visiteurs et en fait de compte Je vais pas le faire là le bâtiment euh, même si en début de vidéo j'avais dit que je le ferais là Alors non pas parce que euh, Parce que je trouve que ça fait loin de l'entrée ou quoi Non Rien à voir, juste parce que je trouve dommage Parce que là j'ai fait de la déco comme dit avec la poule et tout Et du coup bah, quand t'es dans le coaster par exemple Tu vois la poule, enfin bon c'est peut-être pas le premier truc Que tu regardes mais t'as compris Pareil les, les visiteurs ici ils voient la poule Là ils voient les poules qui sont des fausses bien sûr Donc ce serait dommage d'accoler un bâtiment quoi. Donc euh, non mauvaise idée Là il y aura autre chose, une petite place Peut-être des bancs, on verra encore une fois, vos idées sont les bienvenues. Il y aura bien un qui aura une idée de Zinzin qui, qui apparaîtra dans les coms. Mais sinon, dans tous les cas, on trouvera quelque chose. Non, par contre, le bâtiment de location des poussettes, on avisera pour le mettre ailleurs. Peut-être qu'on le mettra ici. Peut-être qu'on le mettra ici. Ouais, ça peut être une bonne chose. Euh, Peut-être pas. <rire> Peut-être qu'il y aura là. Je sais pas encore. Comme dit la zone des employés, là, ça ne ressemble à plus rien du tout à cause de ce qu'on est en train de faire ici. Et une fois que là, ce sera terminé, on pourra déjà... Euh, voilà, on aura les bases. Comme dirait Aurel San, euh, vous n'avez pas les bases, voilà. Euh, mais c'est vrai que je peux m'aider de ça pour m'aider à faire les façades depuis tout à l'heure que je suis en galère là. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je galère. Je vous le dis pas, mais les façades, ça me casse la tête. Euh, ah ouais, putain, faut que j'utilise ça aussi. Bref, allez les amis, on continue l'accélérer. Je compte sur vous. Bombardez-moi la barre de like. Merci à tous. Oh bien, je suis bourré. Bah écoutez, ma foi, ça avance plutôt pas mal. Je suis assez content parce que. Bah parce que tout simplement, en fait, j'ai peur de ce que je suis en train de faire. Je vais être honnête avec vous. J'avais peur de ce que j'étais en train de faire. Je me retrouvais bloqué, limité. Et au final, j'ai quand même bien avancé. Beaucoup plus que ce que j'imaginais. Même si au final, je me retrouve quand même bloqué. Alors, je vais vous montrer. Euh, je vais ressortir, je vais mettre le jour. Vous allez voir, pour le moment, c'est dégueulasse. Évidemment, pour le moment, c'est absolument dégueulasse. Euh, donc tu bah, peux attendez je vais juste décocher hop Alors un truc qui m'embête aussi avec ce avec les tacos c'est qu'il y a une partie dehors et une partie dedans Et en fait c'est un petit peu comme pour euh, ce water ride Ce qui m'embête un peu euh, C'est que il faut absolument qu'il fasse nuit à l'intérieur Parce que regardez deux jours bah, c'est absolument dégueulasse hein. euh, Voilà deux jours ça fait pas pareil Par contre quand il fait nuit c'est parfait Le problème c'est que quand tu sors euh, Bah du coup je veux pas qu'il fasse nuit dans le parc moi Moi je veux qu'il fasse jour Donc en fait pour faire des transitions c'est un peu compliqué euh, pour le moment, de toute façon, c'est pas fini, comme dit, euh, éventuellement, en fonction d'eux, il y aura peut-être des portes, et du coup, on pourra faire des transitions, je ne sais pas encore. En tout cas, pour le moment, ça ressemble à ça. Donc, la file d'attente qui commence ici, je juste baisser le son dans mes oreilles, la file d'attente qui commence ici, on se trouve là, et donc, j'avais cette idée de faire ce fameux bâtiment semi-enterré, de sorte à ce que soit quand même visible de l'extérieur, parce que sinon, bah, ça serait juste pas possible, et en même temps, il est pas trop grand, donc c'était ça mon idée, c'est que tu vois, si t'es sur le parking, alors là, évidemment, en face, t'as le mur, là hein. quand tu te gardes là, t'as le mur en face, mais tu t'en bats les steaks, par contre, un peu plus loin, à peine, tu vois le reste des coasters, sachant que, comme dit, tu verras probablement d'autres choses plus hautes, plus loin, euh, on verra ça par la suite. Donc voilà un petit peu pour, pour l'idée, euh, le bâtiment, il faudra évidemment le, le rendre... Euh... Voilà, parce que là, il est très euh, linéaire, très... Euh... Très carré quoi, très brut Mais on n'y est pas encore, il faut déjà qu'on s'occupe de l'intérieur On va faire un on-ride aussi parce que j'en suis content euh, Donc la file d'attente, rien n'a changé L'idée de la file d'attente, je voulais que En fait, on puisse voir les tacos euh, Alors du coup, il faut aussi partir du principe Qu'à partir du moment où tu rentres Bah du coup, il fait nuit, ça c'est aussi le problème C'est qu'on peut pas le faire, bon là du coup, il manque de, de la lumière hein. Il manque clairement de la lumière Mais voilà, en gros, l'idée c'est ça, c'est que On puisse voir les tacos passer juste en dessous Et c'est ça ce qui est sympa, euh, ça me fait penser d'ailleurs à Arthur et les Minimoys à Europa park euh, comme d'habitude, je n'ai que ça comme référence, mais vous m'avez compris, puisque du coup, ben, eux, euh, forcément tu, tu vois les visiteurs mais en même temps tu es quand même concentré sur les décors Donc tu les vois un peu moins parce qu'ils sont dans la pénombre Mais du coup vous voyez un petit peu l'idée donc même pas besoin de mettre euh, du verre, euh, de la vitre ou quoi Juste le, les barrières, je me suis pas cassé la tête à faire des barrières custom Donc au descend par ici, tac, tac tac tac tac tac Il y a aussi une histoire à ce layout Il y a aussi une histoire à ce layout et je vais vous en parler donc c'est cool parce que euh, Quand les coasters ont des histoires vous m'avez dit évidemment c'est quand même bien plus sympa pour la thématisation Et ben il y en a une et donc ça c'est chouette Donc je vais euh, vous présenter tout au fur et à mesure D'abord, j'aimerais juste qu'on discute parce que peut-être que je voudrais faire appel à, à vos talents pour justement euh, améliorer, terminer, conclure euh, et, bref, et bref, rendre ça incroyable, rendre ce, euh, cette attraction incroyable. En fait, peut-être que j'aimerais faire un concours où en gros, vous avez carte blanche pour tout changer. Sauf quelques détails que je vais vous expliquer. Mais avant d'en de, arriver là, euh, il faudrait juste que, voilà, le principe d'un concours, c'est que vous allez passer du temps dessus. Donc, il faut que vous gagnez quelque chose. Et je n'ai pas d'idée. Donc, si jamais me vient l'idée de faire un concours, j'ai pas dit que j'allais en, en faire un. Mais dites-moi, si j'avais l'idée de faire un concours euh, et que, voilà, vous mettiez votre main à la pâte, qu'est-ce que vous voudriez euh, que le gagnant gagne <rire> Très bizarre cette phrase. Qu'est-ce que... Voilà, en fait je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre en jeu. Euh, parce que je ne sais pas, euh, je saurais pas dire qu'est-ce qui... Quel est le mérite en fait Je ne sais pas. Je peux pas évidemment euh, vous offrir euh, des sangs et débiles. Je peux pas non plus vous offrir un truc euh, tout pété. En fait c'est ça, je, je ne sais pas. Qu'est-ce que... Si je faisais un concours euh, là-dessus, qu'est-ce que euh, je pourrais vous faire gagner, dites-moi. Sachant que... Euh... Euh, bah on peut faire plein de choses avec Eneba je le rappelle hein, Le partenaire de la chaîne mais en tout cas Voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire Qu'est-ce que vous voudriez gagner, euh, qu'est-ce que vous trouverez envisageable Voilà Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu le, le parcours directement Bah écoutez tout simplement on va euh, éteindre les lumières On va se mettre dans euh, un des tacos au départ Voilà bon du coup là c'est l'arrivée Il manquera encore une, évidemment euh, énormément de lumière Mais ne vous inquiétez pas Tout va bien se passer donc on est dans Esperanza, la ville dans Far Cry 6 globalement Esperanza c'est la ville dans Far Cry 6 Globalement c'est l'idée de base La nuit donc avec un ciel magnifiquement étoilé Donc on commence ici, bon faut pas faire attention à la musique en fond On passe à l'intérieur d'une grotte, voilà Ici, sous, ben voilà, dans Far Cry 6, les tonneaux explosifs, plein de trucs comme ça Donc là c'est l'idée que voilà, attention ça va péter, vite on se barre on se fait attaquer par des crocodiles. Bien sûr, dans Far Cry 6, j'ai des bons souvenirs avec ça. <rire> là, on monte un petit peu dans la, dans la jungle. Alors là, malheureusement, bah ouais, il fait nuit. Qui il est censé faire jour. Voilà, c'est ça que, qui m'embête un peu. On retourne de nouveau à l'intérieur. Donc là, il n'y a même pas de thématisation. C'est même pas obligatoire, en fait. Hein. C'est même pas obligatoire de faire de la thématisation ici. Mais bon, on pourrait, on pourra en faire. On arrive vers euh, derrière euh, une euh, villa. Avec justement une petite maison sur la droite également, une petite maisonnette. Hop, là on ressort. Vous allez voir, hein, l'histoire viendra après parce que là il euh, n'y avait que Esperanza. Donc la ville. Et donc là voilà, globalement on se balade dans Yara. Donc Yara, l'île, euh, l'archipel de Far Cry 6. Donc là on se retrouve, eh bien tout simplement dans la jungle. Voilà, j'ai rajouté de nouveau les, les arbres comme avant. On est près des, euh, près des visiteurs qui, qui marchent. On a un feu rouge. On s'arrête. Sinon. Euh le dictateur va nous mettre une matraque dans Far Cry 6. Hein, je, juste pour ceux qui n'ont pas la ref de Far Cry 6, malheureusement, je suis désolé, mais en gros c'est ça. Là, oh là, on s'arrête. Il y a des éboulements de terrain. Voilà, très bien, superbe. On redescend et donc là, on va se retrouver de nouveau dans Esperanza, la ville de Far Cry 6. Et en fait, il va y avoir l'hôtel du dictateur, justement, euh, Anton Castillo. Donc là, voilà, on se balade, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Là, bon vous reconnaissez, je vais mettre le jeu en pause. Ceux qui reconnaissent, ça, c'est la voiture emblématique euh, de Cuba, j'ai envie de dire. Enfin, de Cuba, non, mais c'est vintage. Mais en gros, dans Far Cry 6, le dictateur, il a justement cette bagnole-là en mode euh, en or, je crois, si j'ai pas de bêtises. Bref, et donc là, c'est l'hôtel, on va dire l'hôtel Castillo, avec de la végétation. Donc euh, pour la végétation, j'ai eu cette bonne idée euh, d'utiliser les petites plantes. Et puis là pourquoi il y a des dinosaures vous allez me dire mais quel est le rapport frérot t'as fumé la moquette Et ben non parce que dans Far Cry 6 ceux qui ont suivi mon let's play Et ben il y avait euh, des moments où on était justement et je crois que c'était un DLC ou alors c'était une mise à jour Il y avait justement le parc euh, zoologique euh, Non comment le parc euh, Bah dinosaurique là <rire> je sais plus comment on dit Bref et bah ben justement ça m'a clairement fait penser à ça Et donc en gros il y a trois compartiments euh, trois compartiments dans ces tacos et donc c'est pour ça d'ailleurs que euh, ça va, je vais continuer d'appeler ça Yara. Donc Yara, la ville, je vais remettre le jour, euh, la ville, non, l'île dans Far Cry 6 parce qu'il y a trois compartiments. Il y a euh, eh bien, la jungle de manière générale, il y a euh, Esperanza, donc la ville qu'on traverse ici, qu'on traverse également là avec justement euh, la villa du dictateur, la végétation. On a la partie zoologique euh, juste là, voilà. <rire> C'est déjà pas mal Alors voilà si maintenant je, je venais à faire un concours Dites moi qu'est-ce que vous voudriez gagner Pour euh, le, le gagnant Est-ce qu'il faut faire des lots euh, spécifiques euh, Également, alors comme dit le concours N'est pas du tout lancé je ne sais même pas si je vais faire un concours Ou pas peut-être que oui peut-être que non Mais dans l'idée il y aurait quand même Des règles à respecter dans un premier temps Le layout il ne faudra absolument pas le toucher Je vais absolument pas toucher le layout Moi j'aime bien enfin euh, je sais pas si on peut appeler ça un layout Bah si du coup le tracé Le tracé je veux absolument qu'on le laisse tel quel Impératif de ne pas bouger, je sais que ça va peut-être paraître chiant et compliqué mais moi je fais confiance. Aux... Je vous fais confiance Je pense que vous allez faire des merveilles si jamais je fais un concours Mais je ne veux pas qu'on bouge le parking, il est hors de question qu'on décale euh, le coaster, il ne faut absolument rien décaler Par contre pour le reste les décors etc, ça c'est carte blanche à condition de respecter les trois euh, compartiments Je veux qu'il y ait absolument une partie dehors dans la jungle euh, après si c'est en mode dark ride pourquoi pas Si ça fait jungle à l'intérieur Moi ça me pose pas de problème ça c'est vraiment vous qui voyez Mais je veux vraiment qu'il y ait une partie jungle Qu'il y ait la partie euh, esperanza dans la ville Un maximum euh, tel qu'elle, qu Et puis une partie zoologique avec les dinosaures éventuellement Alors bien sûr si je fais un concours Je vous donnerai la map Et je vous donnerai une version allégée de la map donc C'est à dire avec seulement la partie là avec le parking De sorte à ce que ce soit plus simple pour tout le monde Et que globalement vous ayez euh, euh, le, le, Les décors aux alentours donc ce qui peut être assez sympa, c'est que par la suite, évidemment, ça pourra faire euh, connexion avec le bâtiment des employés ici. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, peut-être faire un concours. Qui sait, ça peut être une idée. Moi, je suis content de comment j'ai avancé. Mais c'est vrai que je me sens un peu limité. Et euh, c'est assez compliqué euh, pour moi de... Tel que je suis parti, tu vois, suis... c'est un, peu... un peu la merde. Donc euh, moi, je sais, je sais qu'il y en a qui pourront peut-être faire des merveilles. Avoir. voir a voir si personne n'est chaud bah je pense qu'on fera rien Mais vous euh, voyez par exemple ici bah, je me sens un petit peu euh, con et limité parce que je peux pas vraiment faire un toit On n'est pas obligé de faire un toit ici hein. Mais je me sens un peu con et limité Là je sais pas il y a un truc qui me dérange Enfin euh, voilà a... c'est compliqué c'est compliqué mais en même temps c'est pas si mal Il voilà, y a un début de quelque chose quand même hein. Franchement euh, comme dit quand j'ai commencé je m'attendais pas à faire aussi bien que ça Très honnêtement je m'attendais pas à faire un truc comme ça hein. euh, J'ai failli abandonner hein. J'ai failli abandonner, j'ai pris plusieurs jours et en réalité ben, je me dis bah ben, en fait euh, c'est grave envisageable Parce que quand j'ai commencé ce, ce truc là, ce, ce vieux bâtiment avec 5 euh, murs même pas Je me suis dit mais attends mais je me lance dans quoi là je vais jamais y arriver Et en fait euh, ben, j'ai quand même réussi à faire un truc, euh, voilà ça fait quand même une petite ville miniature là Là quand je regarde ici ça me satisfait quoi hein. Ça me satisfait de ouf Donc euh, ouais donc voilà globalement euh, Pareil pour la file d'attente j'aimerais éventuellement qu'on ne la touche pas Si jamais on fait un concours euh, Qu'on ne la touche pas en termes de tracé en termes de thématisation, putain, là par contre, euh, j'ai dit putain, pourquoi j'ai dit putain J'ai des pulsions, frère. Je veux dire, euh, voilà, en termes de thématisation, en faites ce que vous voulez. Vous pouvez venir des barrières, mettre euh, caché, enfin, en faites ce que vous voulez. Juste les tracés qui sont tels quels, je veux vraiment euh, ne pas les toucher, quoi. Donc, euh, voilà un petit peu. Voilà un petit peu pour ça. Euh, ce qui est bien, c'est que de dehors, je trouve que c'est pas si choquant que ça. Parce qu'il faut se dire que, bah, à partir du moment où il y aura la végétation autour, bah, en vrai, ça se verra même plus. Euh, à partir du moment où il y aura peut-être des fenêtres, des, des, des trucs comme ça, enfin, voilà. Là, comme dit, c'est brut. Donc, j'ai vraiment. Euh, j'ai vraiment pas peur. Franchement, j'ai vraiment pas peur, je suis confiant. Euh, S'il faut même, on pourrait même faire carrément dans l'idée, tu vois... Un, un, tu sais ce que je veux dire on, on, on sait pas ce qui peut se passer, mais ça peut carrément devenir de la terre, le truc. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. <rire> un sol, quoi. Enfin bref, allez, bonsoir, je, je me perds dans mes propos. Mais il y a de quoi faire. Euh, ok, donc ici, du coup, l'hôtel. Euh, moi, l'hôtel, vraiment, j'aimerais partir, du coup, dans un délire cubéen. Cubain. cubain. Euh, et donc euh, rester dans cette optique là Ça peut être très sympa Et donc comme ça ici ça fait vraiment quartier Far Cry 6 hein, Clairement Ça fait vraiment quartier Far Cry 6 euh, Donc euh, ça me plaît plutôt pas mal euh, Alors bah, du coup déjà ça je vais pouvoir dégager Sans aucune euh, Sans aucun remords Ça je vais enlever également parce que ce bâtiment il me semble qu'il est pourri Ouais est tout à fait pourri ce bâtiment Hop on peut enlever ça On enlève un petit peu tout ce qui euh, finalement Tout ce qui ne sert plus à rien parce que ça c'était pour l'autre coaster que j'ai déplacé là-bas pour le moment et qu'on refera totalement le layout hein. Hop, donc j'enlève tout ça, là, allez. tac, tac, tac, tac, tac Et ça, déjà, ça va nous faire de nouveau de la nouvelle place Des nouvelles places, des nouvelles idées euh, Franchement, c'est vraiment chouette Je suis tellement content de ce qui se passe, vraiment, c'est un plaisir en fait ce jeu, c'est un plaisir Vous savez que je ne joue plus à aucun jeu à côté, hein. Alors, il y a mon let's play sur Far Cry 4, pour être honnête, euh, voilà, c'est tourné à l'avance Mais euh, je ne fais rien d'autre à part ça, hein. Et ça, c'est chouette il euh, a rien d'autre, alors le danger c'est toujours qu'il y ait des objets Que j'ai euh, mis avec le groupe d'environnement Ça c'est, je me connais hein. Mais, Par exemple, regardez une anecdote Si je clique par exemple sur ce Nénuphar là Et eh bah ben, regardez Il fait partie de... de ce groupe là Donc si je suis là, regardez Je suis là je me dis, ah je vais enlever ce Nénuphar Si je le supprime et que je fais pas attention <rire> Le karting il est nu eh ouais je suis un teubé Donc faut toujours que je fasse attention des fois euh, C'est un peu compliqué Mais là normalement je crois que c'est bon tu vois, j'ai juste à vérifier en faisant ça. Là, j'ai rien soulevé. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je me demande si je vais pas... Euh... Mais en attendant, je vais décaler. Hop, je vais mettre ça là en hauteur. Ça va nous permettre, voilà, de... Ah ouais, putain, et ça ces trucs en hauteur, je vais laisser. Je vais laisser ça là. On verra comment on fera. Alors, le but, c'est pas de faire un hôtel gigantesque. En même temps, on peut faire un bel hôtel. Hum, je suis pas non plus excellemment bon euh, en termes de build. En termes de construction. Euh, alors, attends. Moi, j'aime bien ne pas supprimer ce que j'ai déjà fait parce que ça permet de ne pas oublier. Nous ne les oublions pas. Non, mais ça permet... Alors, évidemment, là, les, ça, je m'en fous. Mais euh, ce genre de décor euh, là et là, ça me permet de me rappeler que je veux garder ça. Euh... Ouah, c'est perturbant. C'est perturbant de se dire... Parce que j'ai le souvenir d'avoir construit ça là, d'avoir mis ça là. et Et on est en train de... Bref la perspective de mon parc est incroyable <rire> Je sais pas comment vous dire Bref euh, Bon euh, ok bah écoutez on va essayer de faire Quelque chose il euh, y aura pas de piscine hein. On va peut-être pas faire de piscine on est dans un petit parc d'attractions Peut-être pas exagérer des bonnes choses quand même N'exagérons hein. rien euh, Est-ce qu'il y aura des feux d'artifice Bien sûr que oui La place des feux d'artifice Où c'est qu'on va la faire Près de l'hôtel Oui probablement. Bon écoutez déjà hop Je vais dégager euh... Ah ça m'embête il y a un truc qui m'embête c'est que je veux euh... Je veux garder au maximum tout ça là Alors attends, Vous savez ce que je vais faire dans un premier temps Je vais enlever ces barrières là Voilà. De sorte à ce que Est-ce que je peux regrouper tout ça là Eh non je peux pas Je peux pas regrouper tout ça Ah fait chier Ah fait chier je peux pas regrouper un bâtiment Avec un autre Et ça c'est bien dommage mmh, mmh. Alors c'est pas grave Ce que je vais faire voilà Les lampadaires Hop Avec ça Et là normalement C'est déjà mieux Je veux également Rajouter ça Voilà Ok si ça va Les barrières que vous voyez là Je veux les rajouter Voilà l'idée c'est de regrouper un maximum Parfait Les voitures on les rajoute Ah mais bah, je vais réussir à faire ce que je veux faire en fait Ah non là je peux pas Voilà ça je peux pas prendre. Donc il faut que je prenne à la main. Ça je prends à la main. Ça je prends à la main. Et là normalement j'ai tout. Oh non il me manque un truc, c'est quoi ça Ah merde euh, attendez, bougez pas. Tac, tac, tac. Et tac. Ah Voilà Et là normalement. Là normalement je peux sélectionner ça. Ça, ça, ça. Et là normalement j'ai tout. Eh b Voilà. Donc là, euh, on a une ruelle de type bien sympathique. Et je pense que l'hôtel sera donc dans ce, dans ce carré-là, tu vois. Et pointera dans cette direction-là. Par conséquent. Par conséquent, est-ce qu'on mettrait pas. Ah putain, je me suis mis dans une sauce. Je me suis mis dans une sauce. Euh. Parce que ça, vraiment, je veux pas supprimer. J'en suis trop fier. Ça m'a pris du temps et tout à faire ça. Euh, écoutez, comme d'habitude, on va mettre ça en hauteur pour le moment. C'est absolument dégueulasse. Et l'idée, ça va être de faire l'hôtel ici. Alors, dans un premier temps, dans un premier temps, on va aplanir jusqu'aux fondations. Comme ça, on est tranquille. Normalement, ce sera bon. Ouais, normalement, j'ai rien touché. Je veux qu'on parte sur une base comme ça. Donc, je vais dupliquer le machin. Et on se retrouve avec ça. Bah, ouais, ça fait un bel hôtel. Et en fait, l'idée. On va même pas se prendre la tête. On va dupliquer le bazar. Attendez, si ça c'est l'entrée, on va la mettre au middle. Ça me rappelle un truc que j'ai déjà fait dans un ancien parc d'attractions. Ce qui est absolument débile. Mais c'est pas grave. Alors, vous allez m'insulter. Il y en a qui vont m'insulter de ce que je vais faire. Euh, mais j'ai envie de dire les détails, on s'en fout. Genre, il y en a, Banéif, etc. Ils font l'intérieur des hôtels. C'est des zinzins quoi. Mais là, vraiment, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de faire un, un vrai hôtel je suis pas sûr. Est-ce qu'on va faire aussi un concours mmh. <rire> Je vais peut-être pas déléguer tout mon travail quand même. Euh, mais ouais, dans l'idée, euh, j'aurais bien vu euh, un truc comme ça. Parce que même pour les feux d'artifice, ça peut être sympa. Euh, avec justement... Euh, alors tu vois, là, tu peux dire que là, on, les gens... Ils... Oh là là, ça, c'est horrible, ça. Mais là, il faut, il faut se dire qu'on voit pas et que en vrai, c'est des murs, là. <rire> j'ai la flemme de ouf. Oh, j'ai la flemme de ouf eh, hey, vous savez quoi Je vais arrêter la vidéo ici, c'est une catastrophe, parce que vraiment, j'en peux plus. Euh, je vais voir ce que vous allez dire en commentaire par rapport à ça. Également, par rapport à l'hôtel, euh, juste voir un petit peu vos retours, euh, si vous avez euh, des idées ou quoi. Et en fonction d'eux, je vais, je vais voir. Je vais voir en fonction d'eux. Moi, les gars, euh, j'avoue, je suis un peu plus fan de faire des coasters d'un coup, tu vois. Mais euh, ouais, dans l'idée... Euh... Dans l'idée... Oh, j'aurais jamais dû mettre ça en hauteur, parce que maintenant, pour sélectionner ça... Oh l'angoisse. Non c'est bon. Oh, non j'ai chopé un truc que j'aurais pas dû. J'ai chopé une, une lumière bleue là. Voilà. <rire> voilà. Et On va juste remettre ça là. Euh, ouais. On va remettre ça là. Et ah ouais on pourrait faire un truc comme As. Non, totalement nul à chier. Oh mon dieu. Bah écoutez les amis, je vais remettre ça là en attendant. Attendez, vous savez quoi Il s'est rien passé. Voilà. Retour à la case départ. Comme dirait encore une fois la team BS. Et on va se démerder, on trouvera un truc. J'ai hâte de vous lire. J'ai besoin d'aide, au secours. J'ai besoin de vous en commentaire. Allez les amis, n'oubliez pas le like ou le dislike. Plein de bisous. Franchement, on a bien avancé quand même. En vrai, de vrai, on a avancé de ouf. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe ici. Allez, à très vite. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.